pas son truc mais en plus il va pas droit les 50 c'est quand même de plus en plus dangereux au vu de de la puissance du couple et de la multitude des autres cylindrées en ville Calé genre, ça fait spell ça c'est la 800. Ouais. Le de la 300 elle est pas en forme. Ces pots-là ils sont ouf! Je sais pas ce que c'est. Ils sont vraiment stylés, ils font un bruit de malade. Ah ouais, il fait des dingueries lui, il fait des dingueries c'est dangereux comme ça d'être en moto ici, si en plus tu provoques euh, le risque. Bon là ça va déboîter, là ça déboîte, c'est normal il y a un accident. sec allez euh, c'est n'importe quoi Putain, je veux dire c'était mieux pendant les confinements hein. ça aura pas traîné reprendre les bonnes habitudes de merde les accidents les klaxons les bouchons c'était une dinguerie le périph' pendant le Et surtout le tout premier de mars 2020 n'importe quoi, j'aurais pu aller bosser en marchant limite sur le périph' que j'aurais croisé personne incroyable oh, faut vraiment que je change ma selle. maintenant même sur les courts trajets elle me fait mal commence à être un petit vieux, moi j'ai le paquet un peu sensible Oh mais non c'est pas possible encore Putain Oh là là, il y a des éclats partout là Ça vient d'avoir lieu Oh ouais sa il y a du monde là par contre tombé il y en a partout partout ça a pété à deux endroits différents tout à droite et là euh... oh là là là là Et vu la c'était que des voitures pleines ou alors il y a un mort et je l'ai pas vu mais là c'est archi chaud franchement sans déconner le périph ça devient n'importe quoi Je tête vraiment à passer par ailleurs. Je pourrais. Hein. Soit je vais dans Paris, vraiment. Après je change la scène et tout. C'est un peu plus long, mais c'est plus sympa. C'est pas dit que ce soit moins embouteillé parce que il y a plein de passages à une voie et c'est autant le bazar, mais bon. C'est peut-être plus safe pour la vie. Et puis sinon il y a le bois. De Boulogne, à cette heure là, euh, ça fera des trucs croustillants à vous montrer, je vais peut-être faire ça, me dites-moi, dites, dites -moi. il y a le bois de Boulogne et à cette heure là ça va, c'est hyper embouteillé, c'est sur deux ou trois voies à chaque fois, moi je serai au milieu, ouais, je vais peut-être faire ça parce que là le périph, mon pote, il suffit de mon action en chaîne comme as, tu vois comment ça a péter là, il y en avait dans tous les sens vu qu'il y avait aussi des motards c'est pas vrai non, quand, il y en a encore là il y avait des motos arrêtés j'en ai ras le bol de cette ville franchement mmh. Mais décidément Encore un policier là Oh non ils ont dû fermer le tunnel Aujourd'hui, t'as des menaces sur tout Paris. Ouais, mais là, ça déconner, le... le dernier accrochage sur le périph', il m'a mis pas Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? dernier accrochage il m'a mis pas bien. Arrêtez hein, les gars. Qui tombe, je roule dessus. Oh, je te jure, je me dis là, en fait, des réactions en chaîne, là, genre sur la même voie, il y en a au quotidien, tu vois. Mais là mon pote, c'était des réactions en chaîne sur plusieurs voies, ça mangeait des voies en plus. Enfin tu vois, laisse tomber le zbeul Bref. Oh là malheureux Bon feuille putain Ah je te disais ça m'a refroidi un coup là En fait il y des accrochages j'en ai vu plein et tout moi jamais trop, hein. là, ça arrive hein, t'es à Paris les gars, ils sont sur leur téléphone, ils sont vénères, ils sont que euh, le nez dans les fesses et tout, enfin bon, tu vois, ça se produit quoi. Mais là celui de tout à l'heure, je sais pas, j'ai.. Oh. En fait ça a tapé sur deux voies, tu vois. Et... et les voitures, elles étaient en biais machin, en fait, ça prenait presque les quatre voies, tu vois. Et là je me dis dans ces cas-là, tu vois.. T'as beau, j'ai pris un truc dans la roue T'as beau être euh, vigilant euh, Tu vois, regarder devant toi, freiner Prendre tes distances, machin Si à côté ça chasse Putain, bah ça chasse, ça chasse, tu vois Ça te balaye, euh, tu peux rien faire là mon pote J'avoue que celui-là, il m'a Il m'a un peu mis mal, mais bon Ça va aller, hein, c'est le premier que je crois Dans 3-4 piges de moto 4 piges Et là la pluie tu vois, alors là hier, pour compenser avec hier j'ai mis ma doudoune aujourd'hui Et là la pluie elle me gèle bien les boules et maintenant les yep, parce que j'ai pas levé les yeps Allez c'est pas grave, on va vite arriver On va se mettre en jogos Devant Netflix and chill Et l'affaire est dans le cul de je vais pas vous perdre hein. parce que là euh, j'ai un adaptateur branché dans la dans la GoPro, j'ai lu partout quand il pleuvait, euh, c'était pas bon on va ah, s'en remettre au dieu de l'audiovisuel Nagui hein. et Arthur si vous pouvez me... me porter chance oh lourd merci mon dieu Dis-moi s'il y a des euh, conditions météo qui te euh, qui te rebutent toi Vraiment, tu vois, s'il y a des... Euh, tu, tu, tu, tu, quel, temps, quand, quel temps il fait, tu, vois, tu passes le nez par la vitre et tu dis Ouais non, là, là c'est mort, euh, c'est trop, trop pour moi Tu sais, ça peut être euh, 49 degrés à l'ombre ou, euh, ou euh, voilà moins 20 et, et de la neige et du verglas Dis-moi, ça m'intéresse, moi je, je crois qu'il n'y a rien qui m'arrête j'adore trop ça les conditions en soi ce que j'expliquais à mes collègues avant de partir c'est que les conditions en soi ne m'arrêtent pas j'ai déjà fait là cette route là mon gars sur le périph avec ça de neige en première je crois que je vous l'ai dit l'autre jour et, euh, et franchement c'est un bon souvenir, je suis content de l'avoir fait il ne s'est rien passé, je ne me suis pas cassé la gueule vraiment la moto, voilà, ce qui peut m'arrêter moi aussi par contre c'est le vergue là, il ne faut pas déconner quand il y a des plaques de verglas, ça va. Si euh, les 12 bornes ils sont verglacées, euh, c'est pas la peine là, tu vois. Et sinon, après, c'est pas tant les conditions qui me freinent, c'est le, c'est l'équipement ou non pour la condition, tu vois. Genre, hier, euh... enfin l'autre jour, quand je suis rentré, j'avais pas la veste adéquate. Qu'est-ce qui se passe là Ah, ça a cogné là. Il se passe un truc. Ah oui, oh là, putain, il y en a un qui s'est mis en l'air avec la pluie. Ah non il est en panne, oh, wow mec, le pire endroit pour tomber en panne, putain, à gauche oh, Tu fais pour rien mais... Ouais donc c'est pas tant les conditions en soi, c'est le fait d'être pas équipé pour les conditions sur lesquelles tu roules tu vois Genre là par exemple, euh, pleut et tout c'est chiant, mais en soi ça va, j'ai ma doudoune, j'ai mes gants, mes mains sont pas mouillées La doudoune elle, elle protège très bien Bon, j'ai pas mis de sur pantalon, mais euh, là, ça y est, elle est déjà trempé, donc euh, ça, me fait, ça me fait, une couche uniforme. Je sens plus, le... je sens pas plus ou moins d'humidité. Et le seul truc qui est chiant, c'est que j'ai pas mis de déperlant sur mon... ma visière. Euh, j'ai l'impression de rouler dans un aquarium, tu vois. Mais bon, mais genre hier, tu vois, il faisait très froid. Enfin, j'avais froid. Je n'étais pas équipé chaudement en haut. Ça, tu vois, ce genre de truc, ça peut me gonfler mais le fait qu'il fasse froid ou... Enfin voilà, putain, plus je te parle et plus je me rends compte que je fais comme les yeux pour faire une phrase courte, je mets 17 minutes. T'es vraiment quelqu'un de passion et je voulais te le dire, je t'apprécie énormément. Si t'es un abonné euh, très fidèle et que tu suis un peu tout ce que je te partage, t'as sans doute capté euh, que j'aime beaucoup la guitare et que j'en fais un peu. Et je voulais savoir, j'en ai plusieurs, euh, depuis longtemps, Et tu vois les, les grattes c'est comme les bécanes, il faut les faire réviser on va dire. Et je ne l'ai jamais fait. Et là j'ai repéré un mec dans Paris, un établissement qui s'appelle Guitare Garage, euh, comme son nom l'indique, euh, qu'il entretient tes grattes. Et j'ai envie de les emmener. Dis-moi si ça t'intéresse euh, si je filme... Euh, si je te montre ça, voilà, euh, c'est intéressant, les mecs ils reprennent les mécaniques, ils te refont des retouches peinture quand tu as besoin, euh, ils te changent, euh, j'ai une guitare, elle est euh, vraiment de très mauvaise qualité, euh, je peux voir si, euh, je te montre pas particulièrement quelque chose à droite ou à gauche, hein. je compte sur le vent pour euh, virer les gouttes, mais bref, elle est particulièrement mauvaise qualité, je voudrais voir avec eux pour qu'ils me refassent tout l'électronique dedans, qu'ils me changent les micros, tu sais qu'ils en fassent un peu une bombasse quoi. Genre euh, genre t'as une CB125 et tu veux en faire une R hein, tu vois Bon c'est pas possible mais en moto c'est possible, en guitare c'est possible Putain, bien riche. Oui, je... Bon voilà, dis-moi si ça t'intéresse Ça euh... fait un moment que je me pose la question, ça me brancherait bien de le faire au pire euh, Si t'es pas pour, euh, je pense que je le ferais juste pour moi Voilà Putain je te jure ce tunnel il a pas un autre endroit pour faire des économies d'électricité sans déconner. Rien du tout. Hop là Alors ici en plus les bandes jaunes. L'enfer. Oh waouh J'ai chassé du cul là. Là aussi, putain, c'est tout leur. Euh, tous leurs anciens marquages euh, repeinturés là. C'est n'importe quoi. C'est vrai que je suis pas un fou du genou parce que. Oh putain Voilà Ça a burné j'ai perdu l'arrière euh, Au démarrage j'ai pas vu où je me suis arrêté, il devait y avoir justement une, une ancienne ligne resurfacée Ça, ça m'est jamais arrivé, ça fait bizarre En plus voilà, je voulais un peu le cramer lui au démarrage, je, je lui passais pour un bon sgeg Encore un jour de gloire qui est arrivé ça une dans le gras de l'œil, sous l'œil. Ouais, enfin on appelle ça les joue quoi, j'en ai pris une dans la joue ils sont en train d'arroser sur le tram là, t'es sérieux Mais non, putain c'est bien la peine d'économiser l'électricité dans le tunnel Porte Maillot. C'est pour arroser la pousse du tram un soir de pluie. Putain, les mecs, oh merde. Faria mieux de pas arrêter l'école en C1 quand vous voulez travailler euh, convenablement.